Pour moi, ma force était de m'exprimer à travers la cuisine, et à travers la cuisine, je me suis fait valoir. Les chefs ont commencé à m'appeler, ont commencé à me se J'arrive en Italie en 2002 avec mon frère cadet. Tous les deux, on n'avait rien, on n'avait pas d'aide, on n'avait pas de parents, on n'avait vraiment rien. On était deux, deux gringalés qui, qui devaient s'en sortir en Italie. Euh, mon oncle, qui, est, qui habitait déjà en Italie, m'a conseillé de laisser l'université, de trouver une école de formation. Quand j'ai eu cette occasion de choisir un, un métier, j'ai dit euh, voilà, c'est la cuisine. Au-delà d'être une femme, je suis noire. Donc cette couleur ne va jamais changer pour euh, le pays qui m'a accueillie. En cuisine, ça a été vraiment une lutte, une lutte, une lutte, une lutte. C'est déjà un milieu masculin, très très masculin, et le fait d'être africaine, on croyait que j'étais euh, même pas illettrée. Les illettrés sont même plus, plus intelligents pour, euh, pour, euh, pour certaines personnes. En fait, j'étais traitée moins que rien. Enfin, moins que rien, il y avait des moments où je, je n'avais pas droit à la pause par rapport à d'autres collègues. Je n'avais pas droit euh, de demander euh, cinq minutes d'aller aux toilettes. Ma plus grande force, c'était de, de m'exprimer à travers la cuisine. Nous avons euh, Victoire Kouloubi, que je vous demande d'applaudir, bien sûr. Le premier engagement comme exécutif chef dans 5 étoiles, très très important au niveau international, euh, c'était euh, pour l'Italie, c'était une première, c'était euh, un exploit. Pour moi, c'était aussi une fierté de me lever là un jour devant tous ceux qui m'avaient maltraité et de devenir leur exécutif chef. Ma cuisine... Euh je suis heureuse de dire que c'est le métissage. Si je dois faire un parallélisme, quand je vois mon fils, mon fils, il, a, il est né, il est, il est né d'un père euh, italien blanc, d'une mère africaine noire. Et euh, lui, c'est euh, le résultat de deux cultures, de, de deux traditions, de deux ethnies. Et je pense qu'il a pris le meilleur de nous. Et ma cuisine, c'est exactement... Euh, euh, représente un peu... Euh, enfin, comme si c'était mon fils, quoi. Mes origines et ce que j'ai appris de, de l'Europe. Les produits que j'utilise, que je trouve facilement, ce sont euh, le plantain, le manioc, les feux du sakasaka, le cassava, l'ocra, euh, le, le gambo, l'huile de palme, le gingembre. Euh, voilà, ça sont les premiers ingrédients qu'on trouve assez facilement. Il n'y a pas que la cuisine italienne qui influence euh, euh, mes origines. Euh, j'aime aussi euh, utiliser les techniques euh, asiatiques parce que, par exemple, j'aime beaucoup euh, le Japon, l'Asie. Euh. Je fais du maquis euh, avec du plantain que je cuis à vapeur. Euh, le plantain est très, très, euh, je peux dire, euh, pas, pas seulement sucré, mais il est doux, il est, il est moelleux quand il est cuit. Euh, quand on est en Afrique, on a l'habitude de voir le plantain frit ou euh, cuit en papillote, etc. Moi, je le fais en vapeur et je le roule dans l'algue nori et ça, ça donne tout de suite ce, ce parfum fumé parce que l'algue a, a cette odeur, a cette, a cette saveur de, de, de, de quelque chose qui a été très fumé. Et en Afrique, nous, en Afrique, principalement au Congo, on a encore cette euh, façon de conserver les aliments. On conserve les aliments sous sel, on, on fume le poisson, on fume, les, on fume de la viande. Je fais un saumon fumé, nacré euh, et légèrement, et légèrement euh, euh, cuit, où j'essaie je, je, de faire des, des, des petites escalopes. Je sers avec ce plantain euh, maquis. Et je fais euh, l'extrait d'huile à travers les feuilles de manioc, que j'aime beaucoup. Et euh, je fais un jus à base de jus de citron, jus de gingembre et le lait de chèvre. Et voici ce sont des plats que, que je présente. Cette recette, euh, ça, ça révoque toujours cette philosophie culinaire que j'ai, le métissage. Parce que moi, je pense que euh, pour autant que nous avons la tradition, nous avons chaque pays, chaque culture a sa tradition gastronomique, mais nous, nous nous assistons à un très grand changement On part de la tradition pour créer euh, les nouvelles générations et je pense que dans la société où nous vivons ce net moment, il y a cette révolution et c'est très bien de l'accepter parce que on ne pourra pas rester euh, cloîtré dans, dans les années euh, passées et je pense que ce changement euh, sera la clé je pense aussi à travers euh, le fou, euh, évidemment, de, de, de pouvoir éradiquer le racisme. Par rapport à mon expérience, euh, je me rends compte que beaucoup d'Africains, enfin moi je parle pour l'Italie, le euh, euh, fait qu'ils subissent euh, le racisme, des préjugés, etc. Il y a certains qui arrivent à à renier leur passé, à renier leur, euh, leur statut. Je pense qu'il faut d'abord être conscient de ce qu'on est. Comment pouvons-nous le faire à travers l'alimentation, à travers le food Simplement en essayant de changer euh, la présentation de, de la gastronomie euh, africaine. En Italie, quand on parle de, de la cuisine, de la gastronomie africaine, on se dit tout de suite, ah mais c'est ethnique. Le message qui passe par là, on, on se dit que la cuisine africaine, elle est sale. La cuisine africaine, elle est archaïque. Il faut changer euh, ce message. Il faut promouvoir la beauté de cette gastronomie. Et je rappelle que l'Afrique, c'est un continent. Ce n'est pas un pays Il est immense. Et à travers la cuisine, à travers euh, l'opéra de tous ces chefs, de tous les producteurs aussi, parce qu'il n'y a pas que les chefs, il y a aussi les producteurs. Euh, on pourra changer euh, on pourra changer ce ce ce, ce monde.